malheureusement toute bonne chose a une fin <rire> voilà alors, pareil, on est, on est mortel le temps passe alors y a, y a, j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire mais je vais être bref d'autant mm -hmm. plus que bon on a aussi un avion qui, <rire> qui attend Paola <rire> okay. euh, alors quoi dire euh, d'abord bien sûr un grand merci euh, et en fait je sais pas, je sais pas, pour dire ce mot de dire euh, ce mot de clôture, de finir, honnêtement, euh, je ne me sens pas de dire tout seul, sans Driss. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait bizarre que, que la fin... Viens, Driss, viens. Oui, parce qu'on a démarré. Voilà, c'est faux. Voilà. Et, et d'ailleurs, bon, je remercie Driss beaucoup. Hein. On, on a parlé d'encadrant. Moi, j'ai appris de Driss. Hein. Et Driss, à chaque fois... Bonjour, ce, que, que, que, que, que, ce que vous savez pas, des fois, entre nous, on discussion, je lui dis à chaque fois... Mais, « Mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, on sait où on va aller. <rire> » C'est lui, des fois, il me rassure, sur certaines fois. Mais en tout, cas, en tout cas, avant, quand je suis arrivé, vraiment, je suis arrivé avec... Puisqu'on a fait déjà l'étape de, de Rabat, et on est arrivé à l'étape de Bordeaux, et je m'étais dit, parce qu'il y avait une contrainte, c'est que le 10 mai, voilà, très basique, que le 10 mai, il faut qu'on rende un rapport, voilà, pour l'AEF. Vous savez qu'on est financé en partie par l'AEF. Et donc l'AEF exige... Un rapport, voilà. Et moi, j'étais un peu obsédé par, par ça, puisqu'ils sont prêts. Et je me suis dit qu'en arrivant ici, ce que je vais faire, voilà, je vais vous observer très pour faire mon rapport. Parce que le 10 mai, voilà, c'est comme ça que je suis venu, et je voulais pas m'impliquer du tout. Voilà, je l'ai fait au Maroc, je dis c'était bien, mais là, je vais prendre mes distances. Et en fin de compte, on l'avez remarqué. <rire> je me suis retrouvé dans le bain à discuter avec le groupe. Mais je crois que c'est ça, en fait. Vraiment, je crois que c'est ça. C'est ça, Houdoud. Voilà, c'est ça. C'est on arrive avec des idées, on arrive avec des choses, et comment on arrive à, à changer, à, dé, à se déplacer, en fait, et aller vers autre chose. Donc ça, vraiment, c est, c est, c est, ça, me, ça me réconforte. En même temps, je me suis dit parce que bah, il faut toujours que je le fasse, ce, ce rapport, mais je vais le, le faire d'autant plus facilement qu'on a vécu ça. Hein. C'est mieux en fait de faire de l'intérieur que de l'extérieur. La deuxième chose, c'est que aussi, il y a euh, une sorte de fatigue à la fin, je ne sais pas, moi j'étais fatigué, il y a des moments où on est fatigué, fatigue, mais euh, cette fatigue de la fin en fait, je me suis, je suis dit c'est ce n'est pas juste une fatigue physique, c'est une fatigue qui, est, qui vient d'une densité, parce qu'on a vécu des choses et là il y a l'élément de l'émotion aussi qui était cela, et vraiment on ne se rend pas compte mais, euh, on a eu, moi j'ai eu beaucoup d'émotions par moment, notamment, et je l'ai dit, et c'est ça qui était génial avec Redoute, parce qu'il y avait une confiance qui était là, on se sentait bien, moi en tout cas, sentais, et je pouvais parler de certaines choses, je parlais de la mort de, de, de, de ma mère, et ben, quelle, coïncidence, quelle coïncidence, parce que c'est aujourd'hui qu'elle est morte, exactement, ça fait trois ans, voilà, je viens de recevoir un, de mon père un, un message tout à l'heure, vous qui me parlez non mais je le prends pas tristement, c'est pas triste, parce que la façon dont on a parlé, Etc. Le fait d'en parler, c'est ça la vie. L'amour fait partie de la vie, en fin de compte. Et c'était génial de l'appréhender comme objet artistique, comme objet de réflexion. Ça nous libère quelquefois. Parce que, comme je disais à Adris à, à, à c'est quelqu'un qui a dit on, on passe toute notre vie à domestiquer la mort. Hein? Donc, voilà. Et à l'éviter aussi, des fois. Mais elle fait partie de nous et il faut qu'on l'intègre. Et ça, doute, voilà a permis ça. Donc, Vraiment, je, je, je vous remercie beaucoup parce que, comme disait euh, Pierre, euh, vous ne connaissez pas, c'est ça qui était génial. Personne, rare, sont des gens qui se connaissent, ou c'est ceux qui se croisent ne se connaissaient pas vraiment. Et donc, comment on est arrivé à la fin Moi, je regardais ça, et quand je vous regardais, honnêtement, moi, je regarde tout le cheminement depuis le départ. Euh, je, je vois le cheminement, et j'ai beaucoup aimé cette incarnation. Il y a quelqu'un qui a dit, quand crois, c'est... Vous avez incarné, en fait, l'Esprit Choudoud. Ce que vous étiez en train de faire pour moi, c'était ça. C'était ça, c'est-à-dire qu'on a fait un voyage ensemble, un voyage, moi je dirais, humain ensemble, vraiment humain. On s'est perdu, on était fatigué, on s'est pris de la tête, et il y en a qui veulent lâcher, mais ça j'ai beaucoup aimé, c'est le corps collectif. À aucun moment on n'a laissé tomber quelqu'un. Le corps collectif a fonctionné, même quand des fois on a remarqué des gens qui sont fatigués, des sens qui vont, voilà, mais tout le monde les a, on les reprend, allez, et on repart ensemble. Et c'est ça qui était génial, c'est vraiment... Euh, euh, c'est ça qui était génial. Merci beaucoup. Dernière chose, peut-être aussi ça, pour dire Rabat. Alors ici, ce qui était génial, et on a dit ça avec Delis, c'est que contrairement à Rabat, qui était autre chose, c'est ce qu'on veut, donc c'est expérimenter des choses différentes. Au Rabat, des gens sont arrivés avec des projets. Hein? La plupart nous à Rabat, ils sont arrivés, ils avaient des projets en tête. Avec vous, ce qui était sympa et ce qui était bien, c'est que personne n'avait un projet pré défini. Et donc, on avait plus de liberté, d'ouverture. Ça, c'était vraiment quelque chose de génial. Le deuxième point, différent avec Rabat, et ça, on ne l'a pas fait, c'est comme ça, c'est le multiculturalisme. En Rabat, on y avec des Marocains. Hein, la plupart des Marocains. Là, on s'est retrouvés avec des imaginaires différents, avec, voilà, Meij, la Syrie, l'Algérie, la Tunisie. On était vraiment, c'est... Là, on était, ça, c'était quelque chose de, de, de... La France. La France, mais c'est ça. La France, ça même la France, algérie aussi, avec Feiza, ces mélanges oui. qui sont... Qui, qui, qui, qui, qui, voilà, qui, qui était là. Et donc, ça, c'était vraiment nourrissant. Et c'était, ce qu'on disait, on était un contre-pied de ce qui entraîne surtout là, en ce moment, ce qui s'est passé, de tout ce qui se dit, vraiment, pour... Ça, c'est un pied de nez, c'est un contrepoint. C'est vraiment que, voilà, même c'est basique, on le dit, mais nous on l'a vécu, que la diversité est fertile. Je reviens à la de fertilité, est fertile. La preuve, on a travaillé ensemble dans la, une bonne entente, dans l'intelligence, et donc aussi quelqu'un a utilisé ce mot, la bienveillance aussi. Moi j'ai beaucoup aimé aussi cette bienveillance qui est née. Donc voilà, je ne veux pas être très long, donc vraiment merci, infiniment merci à tout le monde. On a appris beaucoup les uns des autres. Et comme j'avais dit à la fin de clôture de Rabat, je le redis, et c'est vrai, on arrive comme des étrangers, on finit comme une famille. Tellement il y a des connexions qui se sont créées, que voilà, les liens, ce n'est pas que les liens de sang, c'est les liens d'amitié. Je ne sais pas quelqu'un qui a dit l'autre fois, les liens d'amitié sont plus forts et plus durables. C'est délice. C'est la formule La force des liens faibles. La force des liens faibles. Et, et je trouve c'est la preuve, la force des liens faibles. Exactement. On croit que les liens du sang c'est les plus forts, mais pas du tout. C est, c est, c est, si, oui, bien sûr, mais quand même, les liens faibles sont là pour nous unir. Donc, euh, merci beaucoup. Veux, finir. Juste pour les projets, venir sur de projet. bien sûr, euh, on, a, on a des esquisses de projets, on a des choses très intéressantes qu'on va accompagner. Donc, on a des étapes à venir, euh, des étapes où vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous aider à enrichir plus peut-être vos projets. On va essayer aussi, ce que j'ai dit à aussi, de faire venir des gens qui peuvent vous accompagner aussi, non pas seulement sur la méthode, mais matériellement. Donc, on va tous essayer quand même de, de, de porter ce projet et donc de travailler ensemble. Merci beaucoup à des, à, aux gens qui nous ont rejoints. Alors, la dernière chose qu en voyant, je, qui me vient, c'est que ça, c'est formidable. Parce que quand je vous ai contacté tous au début, j'ai eu cette tâche de contacter chacun, il y a certains qui m'ont dit « Oui, nous, on, on sera là un jour » là, je ne serai pas là, il y en a mais en fin de compte, j'ai qu'il qu y en a qui, qui sont restés là tout le temps, avec nous voilà, et il y en a qui ont été même obligés de répéter sur place et ça, si ça dit quelque chose, ça dit l'intérêt que le projet a suscité et l'adhésion des gens parce que si les gens n'ont pas adhéré, ils ne seront pas là et on ne serait pas là tous aujourd'hui euh, euh, donc merci, merci beaucoup je passe la parole à Alice. non mais, euh, merci beaucoup mais toute l'étape de Bordeaux, toute l'ingéniosité, le choix des, des intervenants, Omar de a été précieux pour ça, et, et le choix aussi des participants, le réseau, des gens qui, qui, qui connaissent d'autres, Faïza qui... Oui, voilà, c'est extraordinaire cette question de, de, de, de complicité qui se crée comme ça. Euh, je voudrais dire aussi une chose c'est que quand on écrit un projet comme ça euh, on n'a pas le langage pour le, pour le dire je, vais, je, vais, je suis très sérieux sur cette question et euh, ça rejoint ce que, ce que tu disais ce que disait Pierre tout à l'heure euh, en fait euh, moi je, je, je vais vous parler en tant que dramaturge moi j'ai une écriture euh, où je, je revendique le droit à l'opacité euh, je n'ai pas une écriture euh, comme ça, accessible, etc. Mais sauf que quand je, quand je rencontre un vrai metteur en scène, un très bon metteur en scène, à l'arrivée, et ça m'est arrivé quatre fois, cinq fois dans ma vie, six fois, c'est à la fin, lorsqu'ils sont en train de monter sur scène après deux mois de répétition, qu'ils me disent, enfin on a compris ce qu'on est en train de faire. Je, je suis sérieux. Ça veut dire quand on écrit des choses comme ça ou dans lesquelles on essaie d'aller vers quelque chose d'essentiel qui ne court pas les rues et dans lesquelles on n'a pas les, les mots pour le dire, peut-être qu'on se raccroche à l'école de Francfort ou, ou à Benjamin ou à, ou à Anna Arendt ou à, ou à un conteur ou à Sonny Laboutancy ou à ou je ne sais pas qui, c'est pas grave parce que, parce que nous sommes dans quelque chose de rare et de ne pas suffisamment partagés et dans lesquels on est juste en train de bricoler un langage pour dire il y a quelque chose à faire, vous voyez, donc euh, je ne promets pas que le prochain, le prochain projet sera plus lisible, ce n'est pas, pas ça le plus important, ce qui est plus important c'est l'énergie que ça permet de, de créer. C'est ça le plus important, ce n'est pas écriture de projet tout ça. Moi, il, y a des, il y a des techniciens qui, qui savent faire ça, ils le font bien, etc. Je leur dis bravo, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la relation humaine, c'est l'énergie qui se crée, c'est la confiance qui se crée, c'est les liens qui se créent, c'est ça le plus important. Le reste n'a aucune espèce d'importance. Mais, mais merci d'avoir fait confiance malgré l'opacité euh, initiale, malgré l'opacité initiale. Hein, je voulais dire ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, au fond, au fond, Houdoud est une sorte d'habitacle, d'habitacle ouvert, dans lequel on peut faire ce qu'on veut. Ça peut être une sorte de projet de projet, ça peut être un lieu de métaprojet. Ce n'est pas l'idée de projet en soi qui est important. C'est que c'est une possibilité aujourd'hui d'ouvrir une brèche sur cette question de création, recherche, citoyenneté, qui est vitale, qui est pour nous, nous semble, nous semble nécessaire. Après, on a plusieurs modalités. C'est à nous d'inventer ce qu'on fait. Ce qu'on fait, nous, de, à notre niveau, c'est que là, il va y avoir l'étape de... Là, je vais aux chances concrètes. Euh, l'étape d'Agadir et l'étape de, de Naples. On va très vite vous envoyer un mail. On va l'envoyer aux participants de Rabat et de Bordeaux. Euh, pour, parce qu'une partie sera à Naples et une partie sera à Gadir. Hein? donc il va fa falloir rapidement euh, réagir à cela pour que on puisse aussi permettre d'autres formes de remport sauf que dans l'étape de Naples et d'Agadir de, de, on ne va pas travailler de la même manière on va travailler de manière à ce que on parte de ce que vous avez préparé et on le porte encore plus loin mais en articulant ce qu'on est en train de faire, parce que ça devient la somme de, de, de, des projets et ça devient l'intelligence qu'on aura créée ensemble. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on va monter dans une autre, dans une autre étape, et, et c'est ça qui est encore beau, parce que voilà. Donc, euh, encore une fois, merci. Merci, Romain. Merci à vous toutes et merci. tous.